au lendemain de plusieurs mutineries dans les casernes du pays, mais pour le moment c'est toujours confus, nous ne savons pas où il se trouve et qui est à la tête de cette opération. Mais je peux vous dire qu'au lendemain du début des mutineries, alors que je tournais en ville pour prendre la température, au niveau du rond-point situé à environ 200 mètres de la résidence privée du président Caboret, je suis tombé sur un attroupement arrêté devant un véhicule 4x4. En m'approchant, j'ai constaté des impacts de balles sur les pare-brises des pneus crevés, mais surtout des traces de sang qui coulaient sur le siège passager du véhicule. Il semblerait que ce soit un des véhicules de la gare présidentielle, mais attention, ça ne veut pas dire que le président se trouvait à l'intérieur. Sur l'acte routier, il y avait deux autres véhicules 4x4 avec des impacts de balles et des pneus crevés. Oui, on va peut-être voir les, les images que vous avez tournées, que vous avez envoyées tout à l'heure, mais qu'à en tout cas, ces événements, ils surviennent après euh, eh bien une nuit, dont vous l'avez dit, à nouveau mouvementée, hein, notamment à Ouagadougou. Alors qu'un relatif calme était revenu hier en début de soirée à Ouagadougou, aux alentours de 23h, des tirs ont repris et ont été entendus autour justement de la résidence privée du président roque christian dans le quartier de la pas doie Un hélicoptère survolait également ce quartier. Dans le même temps, des tirs d'armes lourdes étaient entendus dans le camp militaire Babassi et le camp militaire Sangoulé-Laminzana vers 4h ce matin. Des tirs ont également été entendus au camp Paspanga. Donc vous l'aurez compris, la situation est toujours confuse ici à Ouagadougou, peut-être même plus qu'hier, mais cette journée risque d'être mouvementée et apportera pardon, probablement... Nous rejoignons Yaya Boudani, notre correspondant à Ouagadougou. Euh, Yaya, vous suivez les événements depuis hier au Burkina Faso, des mutineries dans plusieurs casernes. Et tout semble s'être accéléré ces dernières heures. Euh, plusieurs sources vous assurent que le président Rock Marc-Christian Caboret, a été arrêté. Oui Antoine, selon plusieurs sources sécuritaires, le président Caboret aura été interpellé. Coup d'état confirmé selon un officier qui poursuit qu'il faut patienter car il y aura une déclaration dans les prochaines heures. Alors, le président et d'autres personnes ont été arrêtées. Ils sont au camp, précise une autre source. Selon un autre haut gradé de l'armée, les mutins exigent la démission du président Rocumat-Christian Caboret, mais cela n'est pas encore acté. Alors, durant toute la nuit, euh, des tirs ont été entendus dans un camp à proximité du lieu de résidence euh, du président, les habitants ont même fait cas de tir non loin du domicile du président Kaboré. Alors c'est un calme précaire en ce moment sur la ville de Ouagadougou et tout le monde attend d'un instant à l'autre pour qu'à la première sortie de ces soldats mutins suite à cette nuit agitée. Yaya oui, oui, Boudani, on suit évidemment la situation au Burkina Faso avec vous. On le rappelle, hein, selon vos informations, le président Marc Christian Caboret a été arrêté, conduit dans un camp militaire de Ouagadougou. Et... Selon plusieurs sources sécuritaires, le président Marc Christian Caboret aurait été arrêté au lendemain de plusieurs mutineries dans les casernes du pays. Mais pour le moment...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 Coup d'état confirmé selon un officier qui poursuit qu'il faut pas patienter car il y aura une déclaration dans les prochaines heures. Alors, le président et d'autres personnes ont été arrêtés, Ils sont au camp, précise une autre source. Selon un autre haut gradé de l'armée, les mutins exigent la démission du président Rochma-Christian mais cela n'est pas encore acté. Alors, durant toute la nuit, des tirs ont été entendus dans un camp à proximité du lieu de résidence du président,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 on suit évidemment la situation au Burkina Faso avec vous. On le rappelle, selon vos informations, le président Marc Christian Caboret a été arrêté, conduit dans un camp militaire de Ouagadougou. Selon plusieurs sources sécuritaires, le président Marc Christian Caboret aurait été arrêté au lendemain de plusieurs mutineries dans les casernes du pays. Mais pour le moment...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 Yaya oui, Boudani, on suit évidemment la situation au Burkina Faso avec vous. On le rappelle, selon vos informations, le président Rock, Marc Christian Caboret a été arrêté, conduit dans un camp militaire de Ouagadougou. Selon plusieurs sources sécuritaires, le président Rock, Marc Christian Caboret aurait été arrêté au lendemain de plusieurs mutineries dans les casernes du pays.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 Yaya Bouddhany, on suit évidemment la situation au Burkina Faso avec vous. On le rappelle, selon vos informations, le président Roque Marc Christian Caboret a été arrêté, conduit dans un camp militaire de Ouagadougou. Selon plusieurs sources sécuritaires, le président Roque Marc Christian Caboret aurait été arrêté au lendemain de plusieurs mutineries dans les casernes du pays. Mais pour le moment...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 Oui, il y a Boudani, on suit évidemment la situation au Burkina Faso avec vous. On le rappelle, selon vos informations, le président Roch-Marc-Christian Caboret a été arrêté, conduit dans un camp militaire de Ouagadougou. Et...